Et si on parlait de procrastination La procrastination, c'est la tendance que l'on a à remettre les choses au lendemain. On procrastine tous, dans un domaine ou un autre de notre vie. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que l'on fait ça J'aime la réponse que donne Tim Urban, qui est un expert en sciences politiques et un blogueur très connu pour son blog Wait But Why. Dans une vidéo TEDx, il explique qu'une personne qui procrastine a à la barre de son cerveau un petit bonhomme qu'il appelle le décideur rationnel. C'est celui qui se met en action quand il y a quelque chose à faire. La particularité du procrastinateur est que juste à côté du décideur rationnel, il y a un petit singe qu'il appelle le singe du plaisir instantané. Et comme son nom l'indique, ce petit singe n'a que deux choses à l'esprit, la facilité et l'amusement. Alors chacun a son utilité et par moments ils peuvent même coexister. Mais à d'autres moments, on sait qu'il est nécessaire de faire des choses plus difficiles et qui nécessitent plus de sérieux dans notre propre intérêt et dans l'intérêt de la situation dans son ensemble, à la fois pour avancer et pour grandir sur le plan individuel. Donc, quand vous vous retrouvez face à quelque chose d'important à faire, le décideur rationnel se met à la barre en disant « c'est le parfait moment pour commencer à travailler ». Mais à côté, vous avez le petit singe du plaisir instantané qui va juste le regarder et dire « non ». C'est le parfait moment pour aller sur YouTube, trouver l'inspiration ou sur TikTok. Et qu'après tout, ben, on peut bien regarder une petite série Netflix avant de commencer. Le résultat, c'est qu'à la fin de la journée, le petit singe va regarder le décideur rationnel en lui disant « Ah, oh, désolé, on n'a plus le temps pour travailler. » Vous connaissez la suite de l'histoire, on remet la chose à faire au lendemain et on se couche déterminé à être au top demain. Et le lendemain, le petit singe du plaisir instantané va encore se mettre à la barre en disant que c'est le moment parfait pour trier tous les dossiers sur votre PC et supprimer les doublons, parce que bien sûr, quand on a un bureau bien organisé, on a l'esprit plus clair pour mieux travailler, et ainsi de suite, jour après jour. Par contre, à quelques jours ou quelques heures de la deadline, un nouveau personnage entre en scène. C'est le monstre panique. Il va littéralement effrayer le singe du plaisir instantané qui va lâcher la barre et partir se cacher, laissant la place au décideur rationnel qui, dans un état d'urgence, va faire tout ce que vous deviez faire ces derniers mois. Est-ce que c'est une situation confortable Non. Est-ce que ça va vous empêcher de recommencer Non plus. Du coup, que pouvez-vous faire pour améliorer la situation et prendre de la distance avec cette habitude pour le moins stressante ben, Vous allez essayer plusieurs astuces et vous allez persévérer. Parmi ces astuces, je pourrais dire que la première consiste à essayer de maîtriser son petit singe en connaissant les distracteurs. Ces distracteurs qu'on a habituellement, ce sont souvent les mêmes. Ce sont toutes les petites choses qui ne sont pas prévues, qui font beaucoup plus envie que de s'attaquer à ce qui semble être pénible et ennuyeux. En général, les distracteurs sont liés à la technologie, la télévision, l'ordinateur, le smartphone. Vous remarquerez qu'une des raisons qui nous détourne de la tâche à accomplir, c'est qu'elle semble pénible, et ennuyeuse. C'est ici qu'à mes yeux, ce qui est important, c'est de rendre cette tâche agréable en y mettant du fun et du plaisir. Mettez de la joie dans ce que vous faites. Si ce que vous avez à faire vous passionne, si ça vous permet d'exprimer votre créativité, si ce que vous êtes en train de faire a du sens et si c'est aligné avec vos valeurs, alors vous aurez beaucoup plus de facilité à vous mettre en action. Ne croyez pas que ce n'est pas applicable à votre situation ou que la comptabilité, l'administratif ou le côté marketing de votre activité doit être une corvée. Vous pouvez faire ces choses en créant une atmosphère agréable. Par exemple, en écoutant une musique que vous aimez, en vous préparant une boisson que vous adorez, en vous récompensant à la fin d'une tâche ou en utilisant votre créativité pour repenser l'activité que vous n'aimez pas encore. Ok, les choses existent d'une façon, mais rien ne vous oblige à les garder telles quelles. Pour moi le seul fait d'avoir remplacé « Excel » par « Airtable » ou d'avoir associé l'administratif au moment où j'allume le siège massin sur mon assise, ce sont des choses qui ont transformé la perception de ma tâche. Il y a des centaines de possibilités. À vous de trouver celle qui va réussir à vous faire aimer ce que vous n'aimez pas pour le moment. Autre possibilité, pour ne pas procrastiner, c'est de s'engager auprès d'une personne pour vous tenir à votre tâche ou de ne pas vous accorder d'option B et faire en sorte de vous mettre au pied du mur. Je vous invite à noter cette phrase que j'utilise au quotidien pour combattre ma procrastination et ayez-la toujours sous les yeux. La phrase est « Qu'est-ce que j'invente pour ne pas me concentrer sur l'essentiel »« Qu'est-ce que j'invente pour ne pas me concentrer sur l'essentiel ?» Je vous encourage également à utiliser la matrice d'Eisenhower pour identifier chaque action. Cela vous permettra de discerner quelles sont les tâches importantes et de vous concentrer dessus. Chacun trouvera la solution qui est la plus efficace pour lui. N'hésitez pas à décomposer les grands objectifs en sous-objectifs et à le faire surtout par écrit. Utilisez la méthode Pomodoro. Programmez des alarmes sur votre téléphone toutes les heures pour analyser ce que vous êtes en train de faire. Et posez-vous la question, est-ce que ce que je suis en train d'effectuer est une tâche qui me permettra de créer la vie de mes rêves Et enfin, si vous voulez avancer plus rapidement, je vous propose que nous le fassions ensemble.